Salut les boys, salut les girls, c'est Winman, content de vous voir aujourd'hui, dégustation numéro 11. Aujourd'hui, je vous fais le Pink Rock Star. Et oui, euh, un cannabis encore, là, très haut de gamme, euh, du 4A+. Euh, ça vient encore de OG Puff, euh, merci encore mon ami. Allez vous abonner à sa chaîne YouTube, c'est un rapper québécois, OG Puff, p Officiel, Official 2F, il euh, y a présentement trois chansons, je le pousse un peu là, pour qu'il fasse plus de vidéos, comme un peu là, euh, il me dit une fois qu'il est entré d'enregistrer dans le studio d'enregistrement, ben, on veut voir des choses comme ça, donc, euh, salut à toi, OG Puff. on va essayer ça, le Pink Rockstar, euh, j'ai fait un peu de recherche, euh, Broken Coast font le Pink Rockstar, mais ce n'est pas à la SQDC, on sait que la SQDC, c'est considéré récréationnel. Et euh, Broken Coast ont aussi une division médicinale. Médicinale. Et le Pink Rockstar est dans leur branche médicinale, malheureusement pour nous, là, les, euh, les consommateurs de la SQDC. C'est bien facile, le Pink Rockstar, le croisement de ça. Mais c'est le Pink Kush avec le Rockstar. On connaît le Pink avec euh, San Rafael, avec Grell. On connaît euh, le Rockstar avec Grell. Donc, euh, Broken Coast fait ça, mais ça, ça vient pas de Broken Coast. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient de Uji Puff. Donc, on va écrire ça. Et pour l'occasion, on va faire quoi? On va sortir des cotes en verre qui ont été nettoyées à l'alcool. J'ai utilisé le Curpip, hein? euh, merci à toi mon OJPOP, c'est vraiment, euh, c'est ça qui me manquait, c'est ça qui me manquait. Celui-là, ça m'a rentré dans le nez, le Pink Rockstar. Je vais le comparer encore avec mon GG4. C'est une petite affaire. Que je mettrai plus jamais un beau là-dedans, man. Non, ça a scraper mon, mon Gorilla Blue, man. Hey, ça fait deux heures que j'aime ça. Non, non, non, non, non, non. Non, non, écoute, je le sens tellement. Là, là, ça, ça l'absorbe, bro. Ça l'absorbe. Ça l'absorbe. C'est un cauchemar. C'est un vrai cauchemar, là, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Là. Ça, ça, ça l'absorbe les odeurs, ça, là. là. Non, non c'est un vrai cauchemar qu'on vient en ce moment, il ne faut vraiment pas que je manque cette vidéo-là, trois là, minutes. Là. Euh, on va faire attention à ça, Boveda. il va falloir faire des tests, On va faire des tests. Euh, je veux des commentaires là-dessus, là, si vous avez des cannabis ça, qui goûtent beaucoup. Est-ce que vous avez été déçu par les Boveda, par les euh, sachets d'humidité? Oh, ça sent moins! Très très fâché, là. Une chance qu'il me reste euh, un gramme et demi. Très déçu, très déçu. Donc euh, le Pink Rockstar. Euh, se rapproche là, du Pink Kush, justement. Il sera poche du Pink Kush. Un petit peu Gorilla Blue numéro 4 là. Euh, ça va être excellent. Ça va être excellent. Donc le Pink Kush, hein, ça vient de où ça, ce Pink Kush là? Mais c'est j'ai fait quelques recherches le Pink Couch, puis c'est vraiment, euh, d'après moi, c'est un phénotype de OG Couch. Euh, on nous dit tout, tout partout, là, que ça a la rapport avec OG Couch, mais on voit pas, je vois pas nulle part euh, le Pink Couch, ça a été croisé avec quoi. Et puis le Rockstar, hein, parce que le Pink Rockstar, c'est le Pink Couch et le Rockstar. Le Rockstar, lui, ben écoutez, on entend souvent parler le Sensi Star, et puis euh, j'ai pris ça en note ici, là. Euh, le Rock Bud. Rock Bud, j'ai jamais entendu ça, mais le Sensi Star, on sait qu'il y a eu une controverse dans les vidéos de Winman. Euh, je ne savais pas, moi, que le Sensi Star, ça venait. Euh, puisque le Sensi Star, si je ne me trompe pas, ça vient du OG Cush. Hein? Je vais juste aller voir ici. Sense Star. Parce que j'étais convaincu que le Sensei Star n'avait pas le goût du OG Kush. Mais on m'a repris. Ah, moi, ici, j'ai inconnu. On va aller voir euh, sur un autre site. On m'a dit que le Sensei Star avait un goût de OG Kush. Pourtant, moi, j'avais dit non. Parce que toutes les Sensei Star que j'avais essayé à la SQDC n'avaient pas le goût de Gazi, de OG Kush. Bon, c'est vraiment.. Euh, quand on veut pas que ça, ça bug. Hein? OK. Dernière chance. Sensi Star. C'est fait à partir de quoi? Là, je suis rendu sur les flics. Non. C'est un indica euh, renommé. C'est pas plus écrit que ça. Mais il y a beaucoup de monde qui m'ont dit, que je savais pas, le Sensi Star, ce pas fait à partir du Oji Kush, mais ça a un goût de gazi. Donc, euh, c'est pour ça là, que le Rockstar, vu qu'il est fait avec le Sensi Star, eh bien, il a un goût euh, gazi, mais c'est pas écrit Oji Kush. Donc, on va rouler ça avec Rizla cette semaine. On utilise le Rizla Pink Rockstar. OG puff cote en verre. Je vais mettre le cannabis en premier. Parce que le cote en verre est très lourd. Donc avec le cannabis dans le, dans le papier, dans le joint, ça va équilibrer un peu le poids là, quand que je vais essayer de rouler le joint. C'est beaucoup plus lourd qu'un petit morceau de carton. Bonnez-vous à Winman. Si c'est pas encore fait, j'espère que vous allez vous abonner. Un pouce. On est partout, man. On est partout du cannabis. On est encore dans la bouche. Bon. peut-être un petit peu trop gros ici, là. Ça va être un gros joint, ça. Ah! On va essayer de rouler ça dans un joint 1 quart. Avec mon petit paquet aimanté. Le côté en il prend beaucoup de place. Fait que je pense que je pense que le 1 quart, le papier un peu plus grand, va faire l'affaire. All right, les boys. La prochaine vidéo, ça va être le Re-Up. Le produit, là, à euh, 16-17$, là. All right, ça a encore bien été avec le cot en verre. La première fois j'avais eu un peu de difficulté. Mais... Même pas besoin de faire un petit plaster. All right. OG POP Official. Avec du papier euh, haut de gamme. Juste à cause de l'aimant. faut vraiment aller votre cote en verre après un joint. Euh, parce que si vous prenez euh, si vous prenez un cote en verre pour le deuxième joint, euh, ça goûte encore. Le cote est sale. Beauveda, euh, peut-être juste à utiliser si votre cannabis est vraiment sèche. Oh, euh, bon, mon cannabis Coriogu était correct, il était parfait. J'ai mis ça là-dedans juste pour... pour. Que ça continue à être de même. Euh. En tout cas, je l'ai sorti et ça faisait 2-3 heures que je l'avais là-dedans. Il la compagnie Boost. Euh, je ne sais pas s'il euh, y en a qui ont utilisé ça, le Boost, là, dans à la SQDC. Ben, j'ai regardé parce que je suis abonné sur le site Instagram. Et ben, ils ont mis des terpènes dans leur sachet. Ils ont mis des terpènes d'agrumes dans leur sachet. Pas Boveda, leur compétiteur. Pour euh, donner des, des, des, des arômes au euh, cannabis? Est-ce que ça va changer les effets? Je sais pas, là. Alright. Pink Rockstar. On n'est pas trop éloigné, là. On connaît ça, Pink Rockstar, là. On, est pas, on sait un peu à quoi s'attendre. Qualité. Bon goût, bon goût. La qualité, on ne sait pas. Mais moi, je le sais, je l'ai vu. J'ai mis une photo sur mon Instagram. Oui, Indicamane, allez voir ça. Si vous n'aimez pas les photos sur Instagram, écrivez un commentaire. Si vous ne voulez pas mettre un cœur, mettez un commentaire. Je l'aime mieux que le, le Greasy Dead d'hier. Ah, le pink, il goûte. Il paraît que le pink c'est. Euh, c'est possible de donner le goût de la limonade à rose. Moi, je trouve que ça, goûte, ça, goûte, ça sent vraiment la, la, la rose, la fleur, la rose. Il y en a qui ont dit limonade rose. Ça goûte! Ça goûte! C'est ça qui est incroyable! il y en a qui disent. Euh, y en a qui disent plein d'affaires. Hein? Ça, c'était bon, hein. Ça, c'était pop pire. Ça, c'était quand même une des meilleures. 12 minutes la vidéo. Euh, faut faire attention. Hey les boys, je sais qu ce qui est arrivé avec euh, mon espace sur mon vidéo, euh, sur ma caméra. Euh, J'ai acheté une carte SD. Euh, J'aurais pas dû. J'avais tout effacé euh, mes vidéos. là. J'avais euh, 73 photos. Et puis, euh, vous savez, hein, j'ai regardé, là, c'est euh, 4 MO, la grosseur d'une photo. Donc, euh, 73 photos. Mettons que j'ai 100 photos. Euh, ça, 100 photos, là, à 4-5 MO, ça fait 500 MO. C'est la moitié d'un gig. J'ai fouillé un peu sur Internet j'ai appelé deux personnes de Samsung, pas capable de me répondre. Euh, puis là, j'ai découvert euh, sur Internet... Ou aller voir pour savoir exactement si j'avais euh, de l'espace, etc. Puis quand tu regardais un certain endroit, il me disait que j'avais rien. Puis quand j'arrive là, avec internet, j'ai découvert un certain endroit que j'avais 41 gigs de photos vidéos. Mais je ne voyais pas nulle part dans mon cellulaire, j'avais tout effacé. J'avais 73 photos. Je rappelle aujourd'hui parce que j'ai vu que j'avais 41 gigs à un certain endroit en fouillant quelque part dans mon Samsung. J'appelle le gars, puis lui, il a pris contrôle de mon cellulaire. Je lui dis regarde bien, il m'a montré ce que j'ai montré. Regarde-tu, il y a 41 gigs. Il dit on va effacer tes 73 photos. Je dis, non, non, non, non, efface pas mes 73 photos. Même si je les ai déjà dans mon ordinateur. Ben, je voulais garder ces 73-là. Je dis, non, efface effacez pas, ça sert à rien, parce que même si on les efface, il va manquer encore 41 gigs, le gros, là. Et il dit non, non, 41 gigs, c'est 73 photos. Je dis non, oh, man, arrête de niaiser, là, man. Ok, des photos, c'est. Même lui, oh, c'est 3,50. MO, c'est même pas 5. 73 x 5. Je regarde, 100 x 5, 500. Monsieur, vous comprenez pas. Moi, je comprends pas. Non, c'est lui qui comprend pas, là. J'ai man, la sphère. Oublie ça. J'ai raccroché. Le pas qu'il passe mes 73 photos, c'est un 100 5 gars. Il y a 41 gigs, c'est enregistrant quelque part, man. C'est quoi le boost C'est quoi, c'est quoi le Joe? Là, il dit on va envoyer ça en réparation. J'étais sûr seul de ça, man. Puis là, il, il disait que c'est moi qui t'étais pas correct. J'ai raccroché. J'ai rappelé sa ligne en anglais. Le gars, il prend le contrôle de mon cellulaire, commence à fouiller un peu. Je dis man, je peux te montrer si c'est le 41 gigs Gars, yeah. clique, clique, clique. Gars, yeah. c'est ça le 41 gigs C'est quoi cette affaire-là, man mais ben, tu sais -tu quoi? Là, il s'en va quelque part. Là, je, moi je vois ce que tu es en train de faire, c'est mon cellulaire. Je dis, c'est quoi ça? T'es où? T'étais où? Il y avait plein d'affaires, plein de cochonneries, man. Mais Calice. Puis, j'aurais dû écrire la réponse là, dans les clavardages pour les réponses à ceux qui ont ce problème-là. La, la personne avait le même problème que moi. La corbeille. Fallait aller vider la corbeille. Fait que, euh, c'est ça qui est arrivé les boys, euh, la corbeille était pleine. Fait que là j'ai 41 GB de lousse sur mon sel, plus ma carte SD, que j'aurais pas dû acheter. Je sais pas je devrais nous faire 100 en plus la carte SD. En tout cas, euh, on a de l'espace les boys, qu'on peut faire un masse de vidéos. Je sais pas à combien de temps on pourrait arrêter si je fais une vidéo euh, très long là. Mais en tout cas... On a un masse de vidéos, on que ça aller. Un cannabis de qualité mon ami, goûteur. Euh, un petit goût de, de un petit goût de terreux, peut-être c'est le petit goût de, de, de rockstar rock ça. À peine, à peine, il est excellent. Excellent! Ça c'est vraiment cool parce qu'il y a beaucoup de monde, là, beaucoup d'abonnés de Winman qui aiment le Pink Couch. beaucoup d'abonnés de Winman qui aiment le Rockstar de Grill. Donc c'est des variétés qu'on connaît à la SQDC et puis euh, c'est des croisements qui on, qu ont fait avec des variétés qu'on connaît. Euh, ça m'excite. Je trouve ça hot. J'aime ça. J'ai hâte qu'il nous fasse un Purps. Pink Cush. Ou un, un Purps. Avec... Euh, c'est quel don là, que j'aime de Riff? Euh, J'en ai un de Riff que j'aime beaucoup. Là. Il, il me manque, le Hawaii Heartbreak. Ça, c'est bon. Le Hawaii Heartbreak. On aimerait ça de l'avoir 2-3 pièces de moins cher. Là, mais... Euh, le goût, l'arôme du Hawaii Break. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais, ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Un goût gazi, le Hawaii Break. Il euh, faudrait peut-être que je le regoute avec mon Gorilla Glue. Peut-être que c'est un peu similaire. Mais euh, quelle découverte, le Hawaii Break. Découverte euh, dans, de l'année. Hein? Je pense qu'on l'avait essayé en 2019, le Hawaii Break. Ce serait peut-être la découverte 2019. Euh, en tout cas, on va sûrement retrouver ça dans un top 5 euh, Winman. Euh, garantie. Il brûle très bien. Il brûle très, très, très bien. Euh, cannabis de qualité. Allez voir la dernière chanson de... OG Puff, le gars qui m'a envoyé ce cannabis-là, c'est un sur sa chaîne YouTube, 1994. Allez voir ça, les boys, allez vous abonner. Allez vous abonner à mon Patreon, j'ai un Patreon, les boys. Et puis, euh, acheter un t-shirt, Winman, j'attends le facteur. Puis là, je vais commencer là, à étudier ça là, pour euh, fabriquer un troisième modèle de t-shirt. Euh... Je pense que ça va être bon, ça va être bon. All right les boys. Le buzz est super bon. Pink Kush c'est un indica euh, mais le Rockstar c'est un euh... Oh, c'est un indica aussi le Pink le, le Rockstar. Super bien, super bien. Euh... C'est ça qu'on veut, man. C'est ça qu'on veut. La qualité comme ça. Des arômes comme ça, au moins. Prochaine vidéo. On va parler du re -up. Puis celui que j'ai ici, là, c'est le CTRQ. CTRQ, je pense que c'est le Critique. Critic. Alright les boys, je te laisse là-dessus, ciao, à la prochaine.